Voici le cli, présentation de l'espace Puzzle. Alors maintenant, je vous suggère d'aller découvrir l'espace Puzzle. Donc nous voici dans l'espace Puzzle. Là, je suis allée un petit peu vite, j'étais connectée à Dash. Si normalement, vos robots ne sont pas déjà connectés, l'application va vous demander si vous désirez réaliser des puzzles de Dash ou de Doc parce qu'il y en a une série pour chacun. Alors, ici, dans l'exemple, je vais vous montrer les puzzles de Dash. Ces petits euh, puzzles sont une façon d'apprivoiser le menu euh, des blocs de codage, bien que ça ne remplace pas un enseignement euh, plus explicite là, de la programmation. Donc, euh, je vous invite à me suivre. On va, on va aller voir qu qu'est-ce euh, qu que ça donne comme puzzle. Donc, allons voir le premier. Alors, nous sommes dans l'école de conduite. On a une petite mise en situation pour ouvrir euh, le défi. Alors, Dash a besoin de ton aide. Apprends à Dash à conduire en toute sécurité sur la place du quartier Wonder Workshop qui est plein de surprises. Alors, allons voir. Alors, comme nous sommes dans le tout début des puzzles, on a un petit euh, tutoriel pour nous accompagner et nous aider. Donc, d'abord, on nous dit « Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour que le moteur de dash se mette en marche ». Alors, normalement, quand on appuie sur le bouton « Démarrer », on n'entend pas le bruit du moteur de dash. Mais comme c'est la première fois, puis on veut s'assurer euh, que vous sachiez où est le bouton, on fait un petit test avec vous. Donc, vous voyez que cette fenêtre-là, elle peut se descendre pour voir l'écran de programmation, mais si j'appuie de nouveau euh, sur la consigne, elle va réapparaître. De plus, je vous invite à regarder au bas de l'écran, vous voyez des petites lignes grises. En fait, c'est la progression de ce défi, de ce puzzle. Donc, vous en êtes à la première petite ligne, vous en êtes à la première étape. Donc, je baisse euh, la programmation. Donc là, vous voyez qu'on a deux blocs. Il y a le bloc « Quand » pour démarrer « Dash » et il y a le bloc qui va nous euh, permettre d'entendre le bruit du moteur. Donc, pour démarrer l'animation, comme c'est demandé, je dois aller en bas à gauche, appuyer sur le bouton « Démarrer » qui est le bouton avec le triangle. Alors, regardons ce que ça donne. Alors, vous voyez là, de façon instantanée la confirmation à l'écran que l'élève a réussi cette étape. Et il peut ensuite passer à la suivante avec la petite flèche verte ou recommencer s'il n'est pas certain d'avoir compris. Ou si, par exemple, vous lui avez montré comment faire et vous souhaitez qu'il refasse seul, on y va avec le X orange. Alors, je m'en vais en bas de l'écran. Je vois que la première étape est en vert. Donc, elle est terminée, elle est réussie. Je suis rendue à l'étape 2. Ici, je vous dirais que le plus grand défi pour les élèves, c'est de bien lire les consignes. Vous allez voir que parfois, ils vont peut-être avoir des petites difficultés, mais souvent, juste les ramener à bien lire, euh, ça va régler leurs euh, problèmes. Alors, relis les blocs pour apprendre à DASH à rouler vers l'avant. Appuie sur « Démarrer » pour lancer ton programme. Alors, encore une fois, j'ai mon écran de programmation. J'ai mon bloc « Quand » qui est toujours le bloc qui va initier le début de la programmation. Alors, ce que je dois faire, c'est simplement d'aller joindre le bloc « Conduire, rouler vers l'avant » en dessous du bloc « Démarrer ». Alors, quand c'est fait, j'appuie. Ouais. Super! Alors, c'est encore une étape de réussite glisser et empile un bloc du menu « Conduire » pour apprendre à Dash à rouler en marche arrière. Donc ici, le défi, c'est d'aller chercher mon bloc moi-même dans le menu à gauche. Donc vous voyez que le menu euh, est en pâle sauf pour l'onglet « Conduire ». Donc ça m'indique vraiment que c'est là que je dois aller. Le reste n'est pas accessible. Même chose pour les blocs. Le seul bloc qui est accessible, c'est le bloc vers l'arrière. Donc je vais le prendre et le glisser sous le bloc Démarrer et appuyer sur Démarrer en bas. Alors voilà, une autre étape de réussite. Alors, vous voyez un peu là, comment ça fonctionne là, au niveau euh, des puzzles. C'est de cette façon-là que ça fonctionne tout le long. Euh, lorsque votre défi va être réussi, vous allez en débloquer un suivant, ainsi de suite. Alors, je vais fermer la fenêtre ici et je vais retourner au puzzle. Alors, j'ai simplement le cliquant en haut à gauche sur la lumière. Euh, maintenant, ce que je voudrais euh, vous montrer, c'est que dans l'espace « Puzzle », il se peut que vous ayez besoin d'accéder à d'autres puzzles qui ne sont pas encore déverrouillés. Alors, je vais vous montrer l'astuce offerte par Wonder Workshop pour les déverrouiller et accéder à un puzzle qui est plus loin. Là. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer sur le premier puzzle, euh, le, le dernier puzzle en fait qui a été réussi. Donc ici, c'est le premier, ce pas très compliqué. Et là, vous allez utiliser vos deux mains. Vous allez placer trois doigts. Euh, de chaque côté de l'écran, un en dessous de l'autre, et appuyer de façon simultanée. Alors, vous voyez, ça me ramène euh, à l'écran de départ des puzzles, et j'ai un deuxième puzzle de déverrouillé. Donc, je le refais, je le sélectionne, je place trois doigts à gauche, trois doigts à droite en même temps, et voilà, je déverrouille un deuxième puzzle. Si, au contraire... Euh, vous voulez réinitialiser les puzzles en haut à gauche. La petite flèche orange qui tourne va vous permettre de les réinitialiser. Par contre, attention, ça va remettre à zéro autant les puzzles de Dash que de Dot. Par contre, là, les projets enregistrés ailleurs dans une autre section ne seront pas touchés. Et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, un coup que c'est effacé, c'est effacé. Vous ne pouvez pas euh, restaurer euh, ce qui avait été fait. Donc, voilà ce qui euh, complète pour la partie des puzzles.